Uh, mm -hmm. uh... bonjour je vous ai dit hier que j'allais nager mais bon aujourd'hui j'ai fait l'effort je me suis rapproché de la piscine donc Victoire, <rire> ça fait deux jours que je suis à côté de la piscine. Hier, j'ai juste mis mes pieds dans la piscine. Mm -hmm. J'ai touché aussi avec mes mains, voilà. Bonjour, chérie Bina. Bonjour, mes loulous, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, j'ai de bonnes choses. Ça va vous donner beaucoup d'argent, ça va vous donner la joie. <rire> Vos cons <décepticons> vont fuir. <rire> Oh my God! <rire> oh, j'ai bien dormi, franchement. Regardez ma peau. Regardez ça. Ça, mmh. ça a un peu plus d'élasticité. <rire> non, mais les sorciers d'Abidjan, là, hier, le, le, le, le, le travail que j'ai fait hier soir ici. Quand il finit, je suis seulement dormi. Les gens d'Abidjan, là, vous m'avez pas encore amené en bois de nuit. C'est comment, et vous? La dame qui m'a reçue, c'est une femme. Euh, c'est une femme. Hé euh... hey, papa, en bois de nuit. Mmh, mmh. Victoire, tu as béni quelqu'un avec l'argent. Tu, tu es dégoûté pourquoi Tu as sémé 70 euros dans la vie de quelqu'un. Tu es dégoûté pourquoi Dis maintenant que tu reçois ça 10 fois plus ou 100 fois plus. On vous dit payer vos dîmes, vous ne payez pas la dîme. <rire> ça va sortir de toutes les façons. <rire> Bonjour, Giseline. <rire> Oh là là là là là là, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. <rire> vous savez pourquoi vous dit de payer la dîme? Hein? Parce que si tu ne payes pas, si ça ne sort pas pour partir à quelqu'un qui va t'aider dans ta spiritualité, là, hein, ça va toujours partir. Soit tu vas payer le frigo qui est gâté, soit tu vas arranger la voiture qui est gâtée. <rire> ok, passons maintenant aux bonnes choses. J'espère que vous avez bien dormi. Vous voyez, moi j'ai bien dormi. J'ai dit que le lit, c'était doux. Jesus. Rachel tangat, tu as raison. Il faut le cœur pur, je dirais. Parce que beaucoup de personnes ont. Je vais en parler avec vous maintenant. Beaucoup de personnes sont les décepticons. Donc quand j'arrive à côté de vous, vous avez des cœurs pleins de, de jalousie, hypocrisie. Vous m'écoutez, je sais hein, que j'ai les Decepticons qui me suivent, oh. bonjour Decepticons, bonjour Tanticone. Maman Ticons, Papa Ticon, là. Ouais, les voisins Ticons, les clients Ticons, les Facebook Ticons, j'ai même des clientes qui m'ont, vous, vous, vous, je vous ai même bloqué sur WhatsApp, vous me regardez toujours, vous me regardez pourquoi? Hum vous venez à cause de, de, de, à cause de 50 euros, vous voulez me parler, je vous, je... Hey, pardon, quittez, de, quittez, quittez sur ma page. Il vient que le bon chaque jour, tu es là. Bon. Écoutez, hein, mes choisis. Mon message ne va tomber que dans la terre fertile. Donc, si votre cœur est plein de vos vous, vous, vous pensées bizarres là, vous allez m'écouter dire la fille, dit même quoi Oui. Mais m'attends parce que ce soit tout le monde qui reçoit ce que j'ai dit. Même si vous faites jusqu'à vous venez, vous passez tous les radars que mes esprits ont mis. Vous, vous arrivez devant moi. Même devant moi, elle ne pas vous voir. Il y a une qui est venue comme ici hier non, elle vient pour la consultation, dès qu'elle la voit, tu me suis depuis quand Depuis hier. Euh, non, je te suis depuis, que de fait, il y a plusieurs fois que je te suis, hein. Depuis quand Depuis hier. Je te lave, je me lave, as fait deux ans qu'elle me lave avec le sel tous les jours, je me lave, souvent, souvent pas. Sa, sa parole n'est pas fixe. Je dis que ma chérie, je ne veux pas te consulter. À la fin, oh, est-ce qu'elle peut te parler Je dis que ma chérie, quand il te coude là, il y a des scepticons dans toi. Mm -hmm. Tournez, a tourné, tourné, là. Tourné, tourné. Que votre parole est, que mon oui soit oui, que mon non soit non. Et il y en a, vous m'écoutez, je suis là en fait pour que beaucoup d'entre vous, vous êtes plus de cœur, vous êtes simples. Et votre simplicité n'était pas faite de sagesse. Être pur ne veut pas dire que je suis bête. Parce que la Bible dit sans la pureté, sans la pureté de cœur, je ne peux pas voir Dieu. Être pur ne veut pas dire que je suis bête. Les gens vont t'approcher. Premier jour, il donne 50 sur lui. Ou sur elle. Deuxième jour, tu donnes 50 il Rentre avec, c'est ton agent est béni. Troisième jour, Hey, la fille, là, elle est bête. Hein? J'ai passé quatre jours avec elle. Les quatre jours, c'est elle qui a tout financé. Les quatre jours, c'est elle qui a tout fait. Ah. J'ai trouvé une simple ton. Il reste à l'eau, tu comment ton agent entre. Eu de coeur, ça ne veut pas dire que je suis bête, donc je veux que vous dissociez les deux. La personne reste avec toi deux heures de temps. La personne voit comment on te, en deux heures de temps tu te fais 300 000, 500 000. 10 ici, c'est simple ton regarde le tu lui dis décepticone. Va là, problème de quoi. Ils vous observent, ces Decepticons. Bon, profitons. pose eau. Ça, c'est la pause, euh, pose quoi pose pub, voilà. Euh, en vous baignant dans de l'eau chaque matin, <rire> de l'eau dans laquelle vous avez mis du sel, <rire> aïe, tous vos Decepticons vont fuir. La main de Dieu sera sur vous. Sa main est sur moi, sur moi, sur moi. <rire> Alors venez plonger, venez plonger ici Ah, bien-être Je vous ai dit que vous, vous méritez le bonheur Et il y a les gens autour de vous que Quand la personne arrive, il suffit que la personne fasse deux jours avec toi Problème sur problème Tu te lèves et tu es au bord de la piscine La personne dit tu étais où Depuis deux heures de temps, j'arrive pas à te joindre Mais je me relaxais Je me relaxais Je prenais mon beurre, après j'ai fait la méditation C'est quoi Tu vois la tromperie partout. Si elle veut te tromper, elle veut te tromper. Mais je ne fais pas ça dans mon cœur. Je ne fais pas. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas deux trucs. Mm -mm. Mon cœur, quand c'est un, là, c'est un. On va vous prendre pour des simples tons. Mmh, je vois que je suis avec elle. Elle ne ment pas. Hein. La fille, elle ne ment pas. Hein. Elle dit ce qu'elle fait. Elle fait ce qu'elle dit. Mmh. Le truc, c'est que les déceptiques qu'on même pas peur. Écoutez, si vous êtes choisi, vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Je vous répète ceci. Oh my God, bel épervier. Tu veux venir prendre les poussins ici? Quand voient les, les, les, les éperviers, si je pense aux poussins d'Anatole à la maison. Je vous dis que les femmes d'Anatole ont eu les enfants, non? Anachou, Anachou a les enfants. Mais les poules là, ce sont les sorcières. Elles couvrent 22 œufs. Elles ont 5 enfants. <rire> j'ai dit que des 5 enfants, si je dois avoir encore 2 Anatole, pardon, 2 Anatole doivent sortir, c'est ça. Vas-y, le 6 j'ai envie de rire ce matin. Aïe. La main de Dieu est sur vous. Écoutez bien. La main de Dieu est sur vous. Maintenant, tu doutes. Le décepticon qui est plein dans son cœur, là, il n'y a que la jalousie, euh, euh, euh, l'hypocrisie, la tromperie. Il avait une fille comme ça alors qu'il a encore deux autres dehors. Il vient, il te fait ça. Il ne sait pas que ta pureté de cœur, c'est ça qui fait que ton revenu est toujours plus élevé que pour lui. Vous êtes ensemble, hein? Sur son téléphone, là, il y a un trois go. Lui. Toi, quand tu sors, tu dis que tu ne peux au boulot, tu es parti au boulot. Quand tu rentres, tu, quand tu dis quelque chose, ta bouche est droite comme ça. Que mieux manger les oeufs. Vous m'avez gagné. Aïe, ah, je suis dans la joie ce matin. C'est vrai que je suis toujours dans la joie, mais le joie de joie de vous là. là. Parce que vous essayez de. Vous aimez trop prendre les gens pour les cons. Tu avec que quelqu'un, quelqu'un te regarde et te dit que. Je suis protégé par des esprits. Ne me trompe pas. Ne me manque pas. Il te regarde, il dit, hein? la petite fille là-bas, là tu crois que tu peux quoi Tu peux quoi La main de Dieu est sur moi. Écoutez, mesdames, messieurs, si tu sais que tu es choisi, tu dois commencer à croire. Dieu a dit dans sa parole que tes ennemis là, il va leur faire du mal. Foyo sec. Pour toi, donc pour, te, pour toi. Quelqu'un vient prendre ton âge et pas s'amuser à avec. avec? Wonderful. Tes pleurs. Tu es là, tu pleures la nuit. Il n'a pas peur de Dieu. Hein? Ha! <rire> Jesus is Lord. Vous-même là, vous avez trop douté de vous. Vous avez trop douté de vous. Tu restes, tu crois que tu es une petite fille dans un petit quartier. Je te dis que... Hein, you are the one. You are the one. C'est toi qu'on attendait. C'est toi qu'on attendait. Lève-toi maintenant. Lucie. Vous allez comprendre que la pureté de votre cœur là, c'est la porte d'entrée du Saint Esprit pour agir. Pour mettre le jugement. Il y a des personnes que quand ils étaient avec vous, ils prenaient votre argent tous les jours. Je disais tu ne t'amuse pas ne t'amuse <rire> pas où. Quand on pas fait la java avec les gens, ils y clan. Tu bosses, tu bosses. Il peut même mettre les enfants dans le vent des gens dehors. Écoutez, quand il me met, il dit que je vais faire mon direct. J'attends seulement que c'est ce qu'ils me disent de dire que j'ai dit seulement. Et ce qui y en a parmi vous, on vous a fait ça dur. Comprenez que vos larmes là, comme c'est sorti, c'est tombé là. Le jugement est sur eux là. Faux, fort. s'amuse pas avec un choisi souvent vous même vous ne connaissez pas votre pouvoir on ne s'amuse pas avec un choisi que ce soit un ou une parce que toi tu ne connais pas ce que tu portes tu es tout le temps en train d'aider les gens tu conseilles les gens tu passes ton temps au téléphone tu conseilles, tu aides tu fais les dons aux orphelinats tu es la prunelle des yeux de Dieu Maintenant laisse Dieu s'occuper d'eux. Laisse Dieu s'occuper d'eux. Pas les toucher. Hum, Quelqu'un vient t'utiliser. Quelqu'un vient t'utiliser pour avoir les papiers et te dire que je t'aime. Tu dis, tu es sûr. Tu prends les papiers, tu te maries avec la personne, tu lui donnes. Dès que la personne sait qu'elle a son de ses séjour bien sur sa nationalité là, tout le monde voit le feu à la maison, tu dis que, attends un peu. Est-ce que tu sais même qui je suis Do you know who I am Je suis la bénédiction. I am the blessing. Et il y en a que vous devez même trop vous retenir, parce que si tu ouvres ta bouche, tu maudis la personne là. Sur cinq générations, ils ont souffert dans leur famille. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. I am the blessing. Fallu le déterminer, peut-être que pour l'instant, vous devez seulement vous devez seulement m'écouter pour l'instant. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à parler avec moi. vous allez monter, descendre, vous allez même venir chez moi, vous n'allez pas me voir. Giseline, toi-même, tu connais derrière ta part, tu es très spirituelle. Et dans, je ne sais pas dans quel pays et je ne sais, sais pas ce que tu fais dans la vie. Tu dois avoir des petits blocages qui te font que toi, tu es encore en arrêt. Il y a les gens qui ils ont fini avec la... Donc, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu, Déjà qu'il n'a même pas observé que depuis qu'il est entré dans ta vie, là, ces choses marchent. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire la femme qui est venue me chercher à l'aéroport. J'entre dans la voiture, elle part pour payer le ticket de, de parking, de parking là pour payer le parking. Parce qu'ils avaient fait je crois deux heures et 3 trois heures sur place. Elle arrive, elle me dit que le gars qui prend, qui prend l'argent dit que non, on te donne gratuit, que pas. Elle entre dans la voiture elle dit que ah, l'onction de la reine a déjà commencé. On m'a mis de parking gratuit. Vous devez être conscient que vous êtes de la bénédiction. Donc, tu connais que comme je marche là, j'entre chez vous, vous êtes béni. Je sors là, c'est fini pour vous. dit que tu te prends pour qui Je me prends pour the one. I am the one. Maintenant, vous devez comprendre. Ce qu'ils ont pris, ils sont partis avec. Ce n'était que le 0,0001% de ton pouvoir, ma chérie. Mes représentantes de France sont très à l'écoute. Donc, il fallait le déterminer là. Prends leur numéro là-bas, tu écris. Tu leur écris. Si tu, il te faut le lavage à distance. Donc, prends aussi le lavage. 0,0001% Donc, tu as encore ton 99,9999. Ils n'ont rien touché. C'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu es venu sur ma page là. Quand elle te dit quelque chose, crois. Crois ce qu'elle te dit là. Crois. Hum. Quelqu'un vient dans ta vie. Il croit qu'il est ton Dieu. Oh non non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non. No. Non. Même si je te pas là pour 5 minutes, moi, je m'assois avec toi je pas cinq minutes. Je te passe, je te passe mon pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a certains parmi vous qui n'êtes pas encore prêts à me parler. Mais on aurait dit Je reste à distance, je prononce ton nom, je prends l'eau, je verse sur ta photo huit jours plus tard tes, choses, tes, tes papiers se débloquent mmh, mmh. maman vous les marocains là hein, ils doivent ils doivent, ils doivent venir là bas ils doivent toucher tous les gens du Maroc là comme ça vous, vous traversez une fois ils doivent mettre ma main sur vous maman vous devez faire le lavage mais le lavage à sang vous le faites pas Ceux qui sont au Cameroun, j'ai consulté les Européens qui ont été au Cameroun à distance. Donc ceux qui sont au Cameroun, je consulte toujours au Cameroun. Et si vous amusez, j'arrive au Cameroun, je fais même deux semaines avant de vous consulter encore. Camerounais, vous êtes trop... Euh, je ne sais même pas comment vous dire. Les autres... Les, hein, depuis deux mois, c'est la première fois que je sors du Cameroun. Là, aussi, les Camerounais commencent à dire que wow, vous ne voulez pas venir pour la consultation. Vous êtes fous. Les autres pays que je consulte à distance, là, ils sont bêtes. Et il y a des personnes là qui vous suivent, qui viennent à côté de vous parce qu'ils ont vu la bénédiction sur vous. Maintenant, ces personnes vont venir vous la jouer sur votre mental. Vous partez faire une application, vous deux. Vous deux. T'as pas marché, pour lui, ne marche pas. Tout t'as pas marché, pour lui, ne marche pas. Dès qu'il commence à sortir avec toi, ou bien il commence à te fréquenter, on l'appelle monsieur, il cherchait le boulot depuis 5 ans. En deux mois, on lui propose 5 boulots. C'est même lui qui refuse. Il faut que l'argent pour toi est facile. Tu ne stresses pas pour l'argent. C'est la partie là qui me plaît. Les choisis ne stressent pas pour l'argent. Vous parlez même de quoi Vous voyez quelqu'un qui me dit que 50 euros, rembourse-moi mes 50 euros. Il y a une dame qui est venue hier pour que je la rembourse. Maman ah, je la rembourse. Hein. Son agent qui touche ma main, c'est 40 pounds. Je passe suis convertir. Je convertis, convertis l'argent J'ai dit que virer à la femme là, l'équivalent de 40 pounds. On vit. Ces frais de retrait au Cameroun, c'est 800 francs. Elle me contacte pour dire que les frais de retrait de 800, que quand on a retiré l'argent là, il y avait 800 qui manquaient sur ça. J'ai dit vraiment, voilà, vous souffrez. Vous venez avec vos 50 euros, vous voulez. Vous souffrez. C'est pour ça que je n'ai même pas pu te consulter, ma chérie. C'est comme ça. Decepticon, clienticon. Après, il m'écrit à 3h où c'était ma calo. Je me réveille le matin et je vois le message. Que oui, quand j'ai... On a fait les frais des retraite, c'était 800. J'ai dit, ouais, « Why yo, 800 francs ?» Vous êtes là-bas en euros, vous souffrez, vous faites le nettoyage. Vous le nettoyez dans les hôtels. Tu ne mérites pas de me parler Ils don't deserve. Je Tu ne mérites pas 2 minutes de mon temps Et choisis non pas les soucis d'argent. Hein. Et il ne faut pas que les gens d'argent là restent dans mes poches. Il ne veut pas les Agents Agenticons là. Hum. Il y en a parmi vous, tous vos clients vont partir. Parce que c'était les clients tôt. Je vous dis hein, les femmes, là, ne me suivez plus, quittez sur ma page. Eh, tu vas me regarder comme ça là, ton téléphone, va se griller. Je vous dis, téléphone va se gâter. Parce que tu étais me regarder. Les Facebook ticon comme ça. Tu as économisé l'argent pendant deux, deux mois ou deux semaines pour pouvoir payer la consultation. On, a, on, peut, on va parler de quoi On va, va s'asseoir, on va parler de quoi toi et moi. Écoutez, je m'assois chaque jour, deux heures de temps. Trois clients, quatre clients. J'ai fait ma journée. Dès que Marine, m'arrête, je vais te parler, je vais te parler. Où oh, est que je si, si, si. <rire> suis? Seigneur, Dieu, Seigneur, Seigneur, dis-le, Seigneur. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Il y a des gens que vous chasserez de votre vie. Tu vois un client vient, hein. tu portes son argent, tu lui donnes. Tu mets même l'argent, et taxes sur ça. Tu dis que pas. Je ne veux pas te vendre mes choses. Pas. Il y en a qui viennent souvent là-bas chez moi, ils les chassent. J'ai déjà payé, il dit, dit qu'elle a payé combien Cinq ans, mille cent, pour que tu aies l'enroule de donner? Bye. Mendo, Marcel, si tu connais que tu es choisi, si tu es client cliente, ne me contacte même pas. Pardon. Cyril, je va te bloquer. Je suis ici là pour parler, je suis en train de faire le business. Tu as compris Cyril Ça ne va pas, j'ai le doigt facile. Je bloque, je bloque. Ne pas m'embêter. Je sais que je suis belle. Tu sais ça. Je sais que je suis belle. Quand il est fini, on dirait il serait toujours heureuse. Ne croyez pas que parce qu'il va me fâcher ici C'est là que... Il y a les esprits, c'est là que je dois les adresser. Je dois vous parler. Je vous connais de cette icône. Ils ne savent pas ce que vous faites tout sur ma page. Ok, maintenant, on m'a elle ton lavage à distance. Ça veut dire que je peux te parler au moins, oui. Il y a des qui vont venir dans votre vie. Ils ont toutes les formes. Ils se transforment en tout. Clients, copain, mère, père, tante, oncle, voisin. Leur but c'est de voler votre énergie. Votre bonheur les énerve. Hum. Bon, tu restes même à la maison dans le lit, la jambe vient te trouver dans le lit. Ça énerve la personne. Il voulait que tu manques l'argent parce que tu vas venir le... Ouais, papa, donne-moi un peu. J'ai besoin d'argent, c'est si vous faire ça. Ouais. Ouais, papa, je veux acheter telle chose. Les choisis, là, vous devez vous connaître. La bénédiction est sur vous. Ils sont jaloux parce que malgré tout ce qu'ils font, vous avancez. Ils vont changer de stratégie. Beaucoup de choisis, vous êtes sous l'abus psychologique, l'abus verbal, émotionnel de votre famille, Le chantage émotionnel. On te voit d'abord, tu es belle, ça les énerve. Parce que les choisis sont belles. Elles sont belles, et ils sont beaux. Regardez, regardez. Ceux qui me voient en personne alors disent que maman, que tu es belle jusqu'à. Même à 90 ans, vous allez venir me voir. Kadachian. Pardon. Ouais. Tu es belle, ça les énerve. Tu t'habilles bien, ça les énerve. Tu mets même n'importe quoi. Tu lances même le wang ici sur toi. Ça marche. Tu es belle. Enfin, ça. Tu mets le wang ici sur toi. Ça marche, c'est beau. Maintenant, quand tu plus tu aimes ton corps, plus tu aimes ton corps, plus ton corps devient beau. Tu aimes ta peau. Tu t'aimes. Je te réveilles le matin c'est comme si dans la nuit quelqu'un est passé la versée une jançance sur toi c'est comme si il y a une opération qui s'est faite dans la nuit en plus si tu prends mes produits à l'oeil puisque eh, ma main est passée sur ça là Off. même si c'est l'eau que tu prends tu laves ton visage avec du déchange et bon vous vous m'écoutez fidèlement là même mes paroles là ça vous guérit seulement mes paroles là c'est déjà la guérison oui, que tu mets quoi pour être comme ça Ma chérie, sur le bien-être Tu te couches comme ça là Tu dis, life is sweet Tu dis, life is sweet Monsieur Chadrak, on n'a pas besoin de porte-monnaie magique On est le porte-monnaie magique On est le porte-monnaie magique <rire> Tu restes, il y a n'importe quel besoin Tu te couches comme ça, tu te relaxes un peu Le soir, l'argent est dans ton compte Et le soir, l'argent est dans ton compte. Vous me, comptez, vous me comprenez. La bénédiction des choisis. Écoutez-moi bien, vous ne devez plus avoir un souci d'argent. Quelqu'un vient plus te stresser. Tu vas faire comment hein? Tu vas faire... Ah, ah, ah, ah, ah, ah. L'énergie que tu sens dans ton corps, là, tes os. Et je suis arrivé à un niveau où je sens mes os vibrer. Comme je vous parle comme ça, je sens, je sens la puissance dans mes os. Donc, les portes de la vie, moi, ils te donnent. Je touche un produit, ils te donnent là. Ça va activer ta part. Même les paroles que vous écoutez, les paroles que je vous dis, c'est esprit et vérité. Ça vous permet de vous réveiller. Non, il te fait le chantage. Depuis que, tu, ouais, depuis que tu es parti du mariage là. Donc un homme ne t'a même pas encore calculé depuis là. Parce qu'on voit tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien à personne. Depuis que tu, es, tu as quitté ton ex-mari là, tu as construit deux maisons. Tu as acheté cinq terrains. Ton onction c'est pour toi. Il ne prend plus ton onction. Il y en a parmi vous hein. votre, il y en a que j'envoie les produits, c'est la personne qui me contacte maintenant, qui me poursuit que wow, dis-moi alors combien je dois payer, que j'ai tes produits, je fais comment? Mais il y a les décepticons que depuis trois mois que vous avez payé, jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'on veut faire votre paquet, ça n'est pas pas. Le numéro orange monnaie. Voilà, écrivez à la représentante là-bas. Défilez le direct. En haut du direct, là, vous allez voir le numéro de la Côte d'Ivoire. Prenez le numéro, vous envoyez dessus. <coughs> que depuis que tu es sorti de leur cercle là depuis que ta famille ticone là tu ne les vois plus ils te voient seulement à la télé ou sur tes statuts tu as déjà fait trois pays tu as acheté quatre terrains tu avais la famille ticone t'as un ticone onclicone maman ticone ils vont maintenant revenir tu sais on est rien sans sa famille hein une femme a besoin de se marier. Hein? Tu crois que tu vas arriver jusqu'où? Chantage émotionnel. Chantage émotionnel. Si tu tombes aujourd'hui, qui va te relever? Si tu meurs, qui va t'enterrer? Si je meurs, je suis à mort. Si je meurs, à Je suis la mode. Et comme je suis choisi, rien ne peut m'arriver. Quand tu concernes la puissance qui est dans ta dans ton corps, quand tu concernes la puissance que tu portes, tu arrives n'importe où. Même si tu entres dans un endroit où il y a les bandits, quand les bandits vont te voir, ils vont oublier pendant le temps que tu es là qu'ils sont bandits. Tu as dans le les bandits. Ils vont sympathiser avec toi jusqu'à. Eh, hey, au revoir ma chérie. Eh, hey, la fille est gentille. Hein? Hey, on est des braqueurs, non? On a laissé partir. Ouais, quand il voit un choisi qui ne se connaît pas, il dit que you don't know. You don't know yourself. You don't know yourself. Et quand vous allez sortir de leur vie Ils ne peuvent que vous guetter Vous épier sur vos statuts Ils vont souffrir Ta maison va s'agrandir seulement Tu, tu augmentes l'extension Tu construis encore l'autre à côté Tu peux encore acheter même l'autre Extension sur extension. Chez eux, c'est le contraire. Oh, on n'arrive plus à payer le loyer. Il faut qu'on parte prendre une maison plus petite. Tu te faufiles seulement dans les coins comme ça là, pour entrer chez eux. Mais comment Qu'est-ce qui s'est passé, Tata hmm. Soyez conscient de votre puissance. Il y a des gens qui, ah, à cause de vous, qui sont bénis. Bon, il fait faut le chantage. Tu sais, avec tout l'argent que tu as, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. <rire> Étoile du monde, mon ne te fait rire. <rire> C'est le riz de la gloire glorieuse. Aïe, <rire> Seigneur. As besoin d'un homme dans ta vie l'homme là c'est qui non c'est moi c'est moi je suis l'homme là je suis l'homme là tu as d'abord quoi toi toi tu as mmh. quoi tu as fait quoi mmh. tu as fait quoi les gens confirment ce que tu dis que tu mérites d'être mon homme hein? ou ma femme Guigui, et ça je vais très bien merci tu as fait quoi si c'est le sexe là c'est qui je suis pas impressionné et les choisis ne sont pas vous ne courez pas derrière le sexe le sexe C'est bien ça, reine, mais tu as écouté mes conseils. <coughs> oh, je vais te faire l'amour comme on ne t'a jamais fait. Mon qui là-bas. L'amour là, ça prend même souvent l'énergie, ça, ça finit mon énergie pour rien. Mon énergie, c'est l'argent. Je ne veut pas, je ne veux pas. Tu as quoi d'autre que tu vas me donner Tu as quoi d'autre que tu vas mettre sur la table Tu as quoi d'autre que tu vas mettre sur la table C'est là que vous allez voir les vrais, vrais, vrais euh, dragueurs là. Les choisis sont pas, c'est pas que tu es pas seulement sur le sexe, oh, j'ai envie de faire l'amour. Tu as mieux à faire. Tu as mieux à faire. C'est pour ça que c'est rare de voir un choisi qui va aller tromper son gars ou sa copine. Ah, non, non, non, non, non, non. Tu sais que quand tu commences, ouvres ton cœur pour mentir, tu ouvres la porte au malin. Tu te lèves le matin, tout ton truc est seulement, chaque, focalisé. Allez, on va, on va impacter qui Ok, il faut qu'on nous encore une autre succursale. On doit acheter un terrain là-bas. Euh, ouais, On doit me faire encore d'autobouilles. On a ouvert le magasin là-bas. Voilà tout ce qui t'importe. Oh, je vais te faire un câlin. Tu ne m'as pas écrit depuis que tu t'es réveillé. Tu ne m'as pas... Je veux que tu me prépares le, le, le coquille. Euh, oh, je veux que ce soit ma femme qui me prépare la nourriture. « Chérie, je vais payer trois personnes. Je vois trois cuisinières à la maison. Elles vont me elles vont préparer. »« Je veux que tu sois une bonne femme au foyer. Une bonne femme. Je ne suis pas femme de ménage. »« Aimez-vous. Approuvez-vous. »« Tu le rencontres ou tu la rencontres, tu ne cherches pas son approbation. » Il y en a parmi vous, vous n'êtes pas intéressé par le sexe. Est-ce que vous vous demandez si vous êtes même normal Tu veux savoir le gars comme ça là Non. Mmh, non. No. Vous allez vous vous regardez, vous... Non. Ce qui doit être important pour vous, c'est votre énergie. Quand ça ne va pas, tu pas dans un spa, tu pas dans un hôtel dans ta mmh. ville. Souvent, reste dans ma ville. Je répète les hôtels, là, les, les, les nouveaux hôtels. Là-bas, là ils passe même une nuit. Je vois. Mmh, la piscine est belle. Hein. Ok, ça là, c'est beau. Hein. Tu changes l'énergie, tu quittes un peu l'énergie de la maison. Le séjour que tu as passé là, tu vas voir que tu vas faire même 600 000 en plus. 1 2000 mille euros va tomber le jour là, parce que tu as changé d'environnement. Mmh. On arrête de vous faire douter de vous. Tu as besoin, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin, tu as besoin de... Tu as besoin... Non, non, I need money. I need money. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'accomplir mes objectifs. J'ai besoin d'accomplir ma mission de vie. Tu vas voir que les yeux avec lesquels tu regardes les femmes, ça va changer. Quand une femme vient dire que je vais la perruque, je vais la brésilienne. Hey bébé, tu m'amènes pas ici manger. non non non non tu vas la regarder ensemble. Tu as dit next. Tu lui disais laver au sel, elle ne veut pas se laver au sel. Fais tes déclarations le matin. C'est une copine ticonne là bas. C'est une girlfriend, t'y Victoire Wage, tu n'as pas besoin d'argent. You don't need money that way. L'argent est déjà là. Tu peux te coucher comme ça. Dites-vous toujours qu'un un problème ne peut pas venir si vous n'avez pas la mesure ou la puissance en vous de produire l'argent pour résoudre ce problème. Et bien plus. Jusqu'à tu amènes le dessus, tu as l'air au dessus. Je suis béni, tout ce que je touche, ça marche. J'arrive dans votre hôtel, tous les chambres vont se remplir. J'entends dans ta boutique, je m'assois dans ta boutique 30 minutes. Les clients vont venir parce que tu n'auras même plus le temps de me servir. Je suis la bénédiction suis the blessing. Même les charlatans viennent pour prendre, mon, pour prendre ma part des de, de, paroles que je non. Tu crois que quoi Tu crois que ma... ma paix? Et ça, c'est un autre truc aussi que vous devez comprendre. La lumière attire Quand ils viennent à toi Ils ont besoin de ta lumière Ils doivent comprendre que c'est toi le générateur Tu es la pile Tu es la pile Si tu n'es pas là, il n'y a pas le chaud quoi pour? Écrivez pour? Et ça vient de tes os Dans la Bible, la Bible dit que Élie est mort On l'a enterré on est venu pour enterrer un homme là où on avait à côté de là où on avait enterré Elie. On a lancé son corps, ça a touché le, les os d'Elie. Dès que ça a touché comme ça le monsieur est revenu à la vie. Que je suis où comme ça Je suis où? Hein L'onction avait parlé. C'est dans les os. C'est dans les os. Ça a traversé ta chair. Ça a traversé ton sang. Ça a dans les os, la moelle épinière. Qui peut prendre Qui peut quitter Ce sont eux qui t'ont donné. Oh, si je quitte mon mari, je vais faire comment? Euh, si je.. Non, non, non. Il y a des gens qui veulent vous quitter, que vous devez les laisser partir. Let them go. Il y a des employés qui veulent démissionner. Vous devez les laisser démissionner. Vous allez me mettre tous les. Je vais voir la personne qui connaît écrit le patois ici. Laissez-les partir. Ton business a besoin d'une nouvelle énergie. Et les choisis sont exigeants. Ça doit se passer comme je veux. Giseline, t'as pas là, tu as bien écrit. À quoi pour? Voilà, on peut bien. à quoi pour? à quoi? à quoi Aïe aïe aïe, aïe c'est ça. Mm -hmm. Non, pour vous, là, ne donne pas. Votre quoi, là, ça ne donne pas. À mm, quoi pour Non, ça ne donne pas autant. <rire> Hé, hey, quel est, Seigneur Jésus Le choisi est exigeant. Parce que tu exiges avec toi-même d'abord. Yes, c'est ça, Victorine. À quoi pour Tu arrives quelque part en disant à tes employés que venez faire comme ça, toi-même, tu es devant en train de faire. Celui qui ne veut pas s'aligner, tu ne le laisses pas, tu le libères. Tu le libères. Je dis toujours à mes employés que ne croyez pas que tout ce que vous faites dans mon entreprise, je peux faire ça. Je peux faire. Donc ne viens pas essayer de te demander, qu'à soit toi tu réponds au téléphone comme ça, tu fais tes chasses. Non, non, Michel, va faire ce qu'ils t'ont dit de faire, alors. Non, Dave, alors tu as fini, tu as écrit ça comme... Tu écris écrit ça, Dave, David. <rire> tu t'appelles à Kono, comment mmh, tu écris bien mmh. le bateau de Bamideke comme ça Hein, en On va prendre un petit bain tout à l'heure. Tu n'es pas exigeant, tu as compris, tu demandes quelque chose et quand tu demandes ça doit être comme tu veux, sinon on va venir prendre ton argent à des autres, Même quand tu demandes un technicien de faire ton travail, tu es exigeant sur le travail, Dieu a l'esprit d'excellence, n'hésitez pas les gens vous dire oh laisse comme ça quand même non, tu demandes trop, non, non. Tu étais Bamileke, oui. Uh -huh. Tu t'appelais Tania. Tu t'appelais Tania. Uh -huh. Tania, de faux. Tu as compris, Akono. <rire> oh, yeah. Seigneur. Yeah. les gens sont tribalistes. J'ai dit que vraiment, vous ne connaissez pas. Peut-être que dans ton autre vie, tu étais petit, Dans une autre vie, tu étais... Tu vas détester les gens-là, pourquoi? C'est des bêtises. Peut-être que tu as même trois vies simultanées peut-être qu'on te couche la nuit dans un autre monde tu es bêtise et tu es là, tu parles mal de ces gens-là soyez autoritaire, exigez et si c'est une femme dans la relation, le gars va commencer à dire wow, oh, tu aimes que ça se passe comme tu veux non j'ai un standard j'ai un standard, ça doit se passer comme ça là on te paye, il manque 500 tu dis qu'il y a 500 qui manquent ici et quand toi-même tu payes les gens, tu payes les gens à temps Ma... J'avais des affaires jusqu'à. Hein, mamie? Il faut déposer là-bas, j'arrive. Vous avez plus que combien de temps pour faire un, hein? ma mamie? Je venais de me réveiller quand il m'a appelé là. On mange chez toi à quelle heure? Il est quelle heure? Pardon. Moi, je me levais comme ça pour aller demander qui mes vole la nourriture là, c'est où? voit rien, là, vous voulez me faire manger, je manger le temps. Attendez, il ne va pas chercher mon truc là-bas tout là le temps. Elle est venue déposer la nourriture. Vous n'êtes pas exigeant, vous avez un standing que vous voulez. Payez vos gens à temps, payez vos dettes à temps, demandez qu'on vous paye ce qu'on vous doit, vous allez voir que les choses vont venir vers vous à temps. Même si votre standing de vie maintenant, soyez exigeant. Le réseau c'est en train de vouloir me jouer et tout. J'ai beaucoup insisté sur euh, cette partie parce que beaucoup de choisis, beaucoup de choisis, vous avez ce souci-là. Vous êtes dû avec l'argent. Tu ne paye pas ce que non, le réseau doit être stable. Maintenant, je m'étais levé tout à l'heure. Si tu ne payes pas aux autres, ouais, c'est une commune. Lavez-vous avec le sel. J'ai dit au marabout là de se laver avec le sel. Ils ne comprennent pas. Quand tu commences à avoir confiance en la puissance de Dieu qui est en toi. vas voir que parce que le choisi ne se fait pas l'argent comme tout le monde voilà tu n'aimes pas faire ce qu'on te demande de faire voilà les gens vont venir autour de toi ils vont te frustrer avec ça le choisi se fait de l'argent avec ses dons peut-être que tu as une façon de parler moi par exemple je me fais l'argent avec ma parole c'est ma bouche qui me donne l'argent C'est ma bouche, moi voilà je vous parle non, c'est ça qui me donne l'argent. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est important pour vous de découvrir votre mission de vie. J'ai des formations, j'ai mis ça, j'ai fait ça avec vous souvent. Euh, comment découvrir sa mission de vie, comment transformer ses dons en argent. Parce que je vous dis souvent qu'un choisi ne doit pas travailler pour quelqu'un. C'est parce que. Vous voilà, allez bénit mon repas. Hein. Bénissez ce repas au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit souvent que vous ne devez pas travailler pour quelqu'un. C'est parce que, en travaillant pour quelqu'un, tu vas opérer peut-être dans 2% de tes dons. Et 2% de tes dons ne peut te donner qu'une certaine somme d'argent. Maintenant, quand tu prends confiance en la puissance qui est en toi, et tu commences à offrir tes dons en service aux gens. Ça va venir avec la rémunération. Et plus ton énergie va augmenter, plus ton argent va augmenter. Voilà. Merci beaucoup, Ami. Non, vous allez attend attendez, je mange. Si vous avez des questions vous pouvez poser. on ne l'avait fait vos si vous saignez <rire> comment enlever la jalousie de ses collègues, ne brille plus ma chérie deviens laide pauvre et que le patron travaille mal les collègues vont t'aimer ne t'habille plus bien vous avez questions Bon, vous n'avez plus de questions Je ne vois plus vos commentaires. Est-ce que vous commentez mais je ne vois pas ou bien vous dites que les gens ne faisent c'est cela, vous aimez trop rester dans le direct donc vous dites que pendant qu'il mange donnez-moi les questions, vous ne vous posez pas les questions vous êtes malade moi il finit de manger tout ce que je fais, je fais vite il gagne mon argent vite, il dépense l'argent vite il mange vite même quand tu fais l'amour, il faut vite faire Bon, je vous ai enseigné aujourd'hui. Et euh, si je dis ceci, c'est parce qu'il y en a parmi vous, vous allez être attaqué. Si vous n'êtes pas déjà attaqué. Euh, et parfois, il y en a qui sont partis de votre vie. De temps en temps, ces personnes vont venir. Vont vous épier, quand elles vont se sentir mal, ou bien leurs affaires ne vont pas marcher, elles vont regretter le temps où elles étaient avec vous. Mais au lieu de venir maintenant et dire que vraiment, quand elle était avec toi, j'étais béni, tu étais une bénédiction pour moi, la personne va venir vouloir t'attaquer ou te faire quoi Parce que la personne connaît quel bouton appuyer sur toi pour te faire du chantage. Ou encore, la personne connaît ce que tu aimes, va venir te faire un cadeau émotionnel. Pourquoi tu revois encore, tu te dis, ah, peut-être que j'avais pas. Peut-être que je t'avais barré comme ça, c'était une mauvaise décision. Hein. Non, tu n'avais pas pris une mauvaise décision, ma chérie. Tu as bien fait de barrer la personne là. Hein. Certains vont revenir pour faire du chantage. Les pères de vos enfants, alors c'est grave. Vos oh, baby daddy là. Vos oh, baby daddy, c'est grave. Je reçois une dame hier, elle me dit, elle fait affaire avec le père de ses enfants. Quand il faut bosser, c'est elle qui bosse. Mais quand il y a l'agent qui entre, c'est lui qui mange l'argent. Il la prend comme une employée. Alors qu'ils sont dans le business ensemble. Non, je me suis dit, comme c'est le père des enfants, ouais, il faut quand même écouter, écoutez, écoutez. Si c'est si ton baby daddy, ce n'est plus ton gars, ça veut dire qu'il y avait des choses dans votre relation qui n'allaient pas. Vous avez décidé de vous séparer. Et prenez les gens par leurs actes. Ne les prenez pas par leurs mots. Oh, je t'aime. Toi-même, tu sais que quand j'aurai, tu seras bien. Si tu as maintenant, je n'ai pas. Tu ne me donnes pas. Ce n'est pas quand tu auras que tu vas me donner. Prenez les gens à leurs paroles. Excusez-moi. À leurs actes, pardon. Pas par leurs paroles. Croyez aux actes des gens. Croyez à leurs actes. Tu attrapes quelqu'un de te tromper. Tu vois les messages. Non, elle m'a assez seulement de pio. Hum. Moi, il ne te trompe pas. N'est-ce pas, je suis avec toi tous les jours. Non, tu n'es pas avec moi tous les jours. Quand tu sors d'ici, je ne sais pas qui tu peux voir. Je ne sais pas si tu... Je ne sais pas. Je sais pas. Et ce que je viens de voir, ça confirme que je voulais être Comme je t'ai barré là. Ça confirme ça. Non, je suis avec toi 24 heures sur 24. Non, tu n'es pas avec moi. Tu es au téléphone avec l'autre. Donc tes actions, tes actes me montrent que tu n'es pas avec moi. Prenez les, en, les gens à leurs actions. Toi-même tu sais qu'elles ne comptent pas. Voilà les mots qu'on vous sort souvent, ça vous amadou. Après, il te fait l'amour. C'est quel genre d'amour que tu n'as pas encore vu Ton corps, tu dis, oh ton corps me manque. Vite, gifler, vous les femmes, c'est là, vous, vous vous giflez souvent. Pardon, vraiment, excusez-moi les femmes. Okay. L'argent qu'il a pris la série, il est parti dépenser, c'est fini. Maintenant, il faut qu'il te contacte encore, comment il commence à te faire des trucs émotionnels. Non, tu dis qu'il n'y a pas l'espace. Tu t'aimes déjà assez, tu ne veux plus que quelqu'un d'autre t'aime. t'aime. Je like myself too much. I didn't like myself too much. Et il y a aussi un truc chez les choisis. Vous passez trop le temps à chercher quelqu'un qui va penser à votre vitesse. Vous êtes unique. Certains d'entre vous, vous pensez trop vite. You're too fast. Tu arrives quelque part, tu arrives dans un pays et tu fais même pas trois semaines, tu vas commencer à te faire l'argent là-bas. Le gars est là-bas depuis six ans. Ce que tu te fais en trois semaines que tu es arrivé là-bas, il n'a pas pu se faire ça en six ans. You're too fast girl. Tu attends que l'homme-là va te diriger en quoi Vous entendez trop qu'on veut vous dire que waouh waouh waouh. Oh, pardon On ne prend pas n'importe qui qui vous sur sa tête, hein. on ne met pas n'importe quel chapeau sur ta tête. Hein. Assure-toi que le chapeau-là peut tenir ta puissance. Tu vas te lever le matin, tu vas attendre que c'est lui qui te dise ce que tu dois faire. lui a d'abord, ce que lui-même fait avec ce qu'il sait faire là, ça donne quoi D'abord, voir le résultat. Le résultat de ça, c'est quoi Parce qu'il y en a qui vont venir pour copier ce que tu fais. Combien de fois vous êtes lancé dans le business avec quelqu'un tu, tu es amoureuse avec quelqu'un, là, je, je, je vous ensemble. Il voit comment tu fais le business. Demain, il pas faire la même chose que toi. Combien de fois Parce qu'il connaît où tu prends ta marchandise. C'est des choses que vous ne devez même plus dire. Il connaît comment tu fonctionnes. Là où tu prends ta marchandise, comment tu fais tes fournisseurs, devenez sage, sage ton, pas sage ticonne, sage ton. Ne dévoile pas tout, tout, tout, tout, tout. Tu l'as connu ça fait trois semaines, il connaît déjà tout. Comment tu fonctionnes Tu es une choisie, n'oublie pas. Un dragon Ticone, peut devenir décepticone. Parce que c'est un esprit. J'ai tel projet finance moi tu refuses. Tu sais comment il fait pour gagner mon argent là. Hein? I earn my money man. Et si l'esprit ne me dit pas de te donner, je ne donne pas. And I don't give you money. J'ai tel business. Parce que tu as vu dans mon compte, j'avais 15 000 euros, 50 000 euros. Tu as l'argent, non, donne-moi. Non, ce n'est pas parce que j'ai l'argent qui va te donner. Non, c'est seulement parce que tu viens, tu me fais la moula. Hein? Arrêtons de faire la moula, alors. Je vais voir ce que tu me donnes d'autre. Arrêtons. Je vous prépare parce que votre argent va commencer à entrer. Vous, les femmes-là. Et le tout, si ce sera même pas, ce que tu l'avais pas encore vu avant. Bon, officiellement, je ne vois plus les commentaires. Ce truc ne vous fait plus les commentaires. Donc, si vous voyez les béninois qui commentent, saluez-les seulement. Vous croyez que vous avez fait l'argent Écoutez seulement ce qu'il dit là. Vous allez voir comment votre argent va se multiplier. Je n'ai jamais eu 100 000 francs en une semaine. Depuis 5 jours que je fais ce qu'elle dit. J'ai eu 300 000. Il déwork. Ce que je vous dis là, ça marche. Tu as fermé oh, les canaux oh. des énergies. Quand on volait tes énergies ici, là-bas, là là-bas. Là Seulement, comme tu as fermé comme ça, là, ton énergie va rester. Ça va commencer à te, faire, te donner l'argent. Tu as enlevé les décepticons derrière toi, les dragues, tu Les bébés, tu là. Les pères de tes enfants, tu là. Oui. Tu les enlèves derrière toi. Tu vois ton argent commence à venir il suffit que lon la t'appelle le matin. Ouais, tu faisais tout comme ça. Ouais, tu es tout désordonné. Il te, tu te, tu te dit un petit mot le matin. Ça casse toute ta journée. Tu aurais pu te faire 3000 euros cette journée-là. Tu ne fais rien. Voilà un exticone. Tu n'as plus parlé avec l'exticone, là. Mm -hmm. Ne parle plus avec l'exticone, là. Il t'écrive même plus bloque le. Depuis que je m'écoute, tu as commencé à croire en toi, non tu as commencé à croire. Tu as cru que tu peux lancer le business, tu peux devenir consultant, tu montres aux femmes comment faire le business. Tu peux devenir coach. Depuis que tu étais avec lui, il voyait ça. Il savait que tu pouvais faire ça. Mais il savait que si tu fais ça, tu vas avoir du succès. Et tu vas le laisser. Et tu n'as même pas l'intention de le laisser. Tu voulais seulement prospérer, tu voulais seulement prospérer, c'est tout. Non, il fallait qu'il te bloque. Il fallait qu'il t'insulte tous les jours. Il y a certains hommes, vous avez de bonnes idées. Tu as commencé mon 4 business. Si ta femme est quelqu'un qui, elle, suivait seulement ce que tu as commencé, que tu ouvres un truc comme ça, là, tu la mets dedans et j'ai. Mais tu n'as pas de femme-ticône que tu as là. D'où les problèmes de sa famille Oh, mon oncle a ça. Oh, ma tante a ça. Tu es fatigué. Tu rentres le soir, tu lui parles d'un business, elle veut seulement te parler de tous les problèmes. Oh, il y a tel. Est-ce que tu sais que t'es vient me parler comme ça Tu dis, chérie, voilà, je vais aller à Dubaï acheter ça, je reviens ici, là, j'ouvre la boutique, tu vends. Non! Tu mets les trucs dedans. Chaque mois, c'est ton cookie qui paye le loyer. Même vendre les produits pour pouvoir payer le loyer, elle n'arrive pas à vendre. Oh non. Les femmes, si quitter quitté derrière les hommes, pardon. C'est quitté derrière les choisis. précipitez pas trop vite pour faire confiance quand vous rencontrez de nouvelles personnes. Certaines personnes même ne méritent même pas de dormir dans votre lit. Même si vous ne... Certaines personnes ne méritent pas. Parce que ta puissance est régénérée dans la nuit. Il y a des hommes qui disent à leur femme, ils font chambre séparée. Ils se voient dans le même jour on fait l'amour. Mais tu as ta chambre, j'ai ma chambre. Il connaît qu'il doit protéger son énergie. Certains de vos partenaires, vous ne pouvez pas les empêcher d'aller faire certaines choses dehors. Pas boire, il est avec les amis, il fume. Après, il vient, il se couche sur le lit. Tous les esprits là sont sur lui. C'est toi qui vas couper de ça la nuit. Les qu'ils ont donné du mariage, hein. tu peux avoir une, un, un, une âme sœur, Dehors, tu une femme comme ça peut être un homme. Donc moi je suis une femme, je rencontre une autre femme qui a une, une vision du business comme moi, spirituellement elle est élevée comme moi, quand on se met ensemble à bosser, ça, ça fait des éternelles, ça marche. Je suis marié à un hein, mari Ticone. Le mari Ticone, oh, avec lui, j'ai oh. quoi On partage quoi On a des enfants ensemble. On a une maison ensemble. On a des fonctions, on a des choses qu'on remplit. Le c'est le business. Parce qu'on commence à mettre toutes les émotions et le contrôle là. Oh, tu es ma femme, tu dois faire comme ça. Oh, tu es. Tu es, tu es. Ça bloque vos énergies. Certaines personnes ont même si vous devez même signer bien, séparé. Les femmes qui n'aiment pas travailler, vous aimez, vous levez les biens de mon mari, travaille toi-même. Fais vite les enfants, puis, puis, puis, puis, tu finis, pap, tu les mets là-bas, tu les mets ménager, tu ne vas pas travailler. Vous avez l'homme avec l'homme, vous travaillez, vous travaillez, vous construisez quelque chose. Vingt ans plus tard, il part pas une petite fille dehors. Il prend tout ton argent, que tu as travaillé, il, partage, il commence à enjoyer avec la fille, ça t'énerve. J'achète mon terrain, je mets à mon nom. Tu achètes ta part, tu mets à ton nom. Il n'y a pas les jalousies. Mais on dans nos projets communs. Le jour où tu veux partir, je ne suis pas à terre. Oh, il m'a quitté pour aller avec une autre fille. J'avais tout investi dans la relation. J'avais tout fait pour lui. Mamie, c'est le genre de dialogue que tu ne dois plus avoir. Mettez ça au début de vos relations. Je peux te donner ton fonds de commerce, tu fais ton truc, tu fais ta part, il fait ma part. On a les factures à la maison, on répartit. Je veux faire l'amour, j'ai mon mari, on fait l'amour. Le matin, oui, on, on cause. C'est une nuit que je sais que je veux faire mon travail spirituel. Je n'ai pas dormi dans ma chambre, tu donnes dans ta part. Il sort, il finit avec ses amis tard, vient viennent se coucher dans son lit d'or. Le pauvre, il tout le contrôle. Oh, oh. Même si à assez marin, il faut polygamie. Hein? Baby, I don't got a problem, you know. Je n'ai pas un problème. Parce que si tu dois me faire polygamie après, même si on a signé monogamie, tu vas aller faire de haut. Donc, essayons-nous, on vient, on voit les termes. Il n'y a pas de... Voyons les termes. On voit les termes. Comme je sais que plus tard, tu auras peut-être l'intention de prendre une deuxième. On s'arrange. Si on a le business ensemble, je connais mes pas, tu as tes parts. Si tu décides de prendre tes pas pour aller faire pour prendre ta deuxième femme, il n'y a pas de problème. Vous allez vivre dans votre carabote ensemble. Je vais vivre dans mon duplex. You know go take my money to do your your your, your you know hm. oui, souvent les femmes seules vous pensez que les femmes la souffrent oh elle n'a pas de mari. elle n'a pas tout ce que tu peux brandir c'est seulement la bague et si on voit même ce que tu souffres dans le mariage là tu ne peux même pas dire à quelqu'un ne parlez pas et ne commentez pas moi je n'ai pas besoin de votre commentaire ne likez même pas ne partagez même pas. Mais ce qu'il vous dit là, vous savez que ce qu'il dit, c'est vrai. C'est pour ça que depuis tes cinq dernières relations, tu cherches toujours l'appui sur un homme. Stop it. Parce que quand tu vas tout donner, à un moment, il va se sentir à l'aise. Mais attends un peu. J'ai accès à son compte, j'ai accès à tout, mais euh, je peux faire ce que je veux, moi. Je peux faire ce que je veux, moi. Je peux faire ce que je veux, moi. Je t'avais fait confiance, je t'avais ouvert tout. Tu as ouvert d'abord tout, pourquoi Tu l'as rencontré à 35 à ans là. Depuis que tu as 20 ans, 23 ans, tu bosses, tu économises, tu planifies. Tu penses que c'est n'importe qui qui mérite de venir comme ça en 6 mois et l'entre dans tout ce que tu as un livre de Trump, et j'écoute beaucoup Trump ces ses livres, et il dit, euh, je sais pas que c'est dans cette documentaire, je ne sais même pas trop, quand il a rencontré Melania ils ont signé le prenup. On s'aime bien. Tu as tes business, j'ai mes business. Quand on est à un certain niveau d'argent, est-ce que vous les femmes vous aimez dépendre des hommes. Quand on est à un niveau d'argent, je m'assure que je ne vais pas travailler pour que demain tu veux te divorcer, tu portes mes 50 milliards de dollars, tu pars avec. Parce qu'on dit, oh, c'était ta femme. On signe, au cas où on se. Dans une éventuelle séparation, voilà ta part, voilà ma part. Tout ce que j'ai acquis dans le mariage, qu'on ne sait pas déjà. Voilà ta part. Je mets mes noms sur mes choses. Tu vas voir que vous allez vous aimer en paix. Tu vas pas avoir les arrêts pensées Que si tu me trompes, si tu me trompes avec une fille de 21 ans, alors que moi j'ai 45 ans. Non, non, non, non, non. Parce que parfois, quand tu découvres ça, ça qui te fait mal au cœur. Tu vois, toutes les années que tu as consacrées, tout l'argent que tu as donné, tout ce que tu as arrêté. On s'aime avec lucidité. Avant que l'homme-là te rencontre, il travaille non. Pourquoi il y a des est encore maintenant, c'est tout c'est que toi Protégez votre futur, s'il vous plaît. Et certaines personnes ne pensent pour au futur de leurs enfants. Ce qui fait que si tu veux seulement suivre la, la façon de faire de ton mari, vos enfants n'auront aucun terrain à leur nom. On n'avez rien de nos enfants. Il va gérer, gérer comme ça. là. Après, ça va tomber. Gérer comme ça, ça va tomber. L'enfant se retrouve à 15 ans, il n'a rien sur son nom. 20 ans, rien. Rien dans le compte épargne. Alors que si toi la mère, tu étais sage, à un moment tu prends un terrain, tu mets sur le nom de l'enfant. Après, tu as un peu un petit bénéfice qui est sorti sur un business, tu, prends, tu bloques dans le compte de l'enfant. Si tu es au Cameroun, tu vas acheter le terrain avec. Tu as même 3-4 millions là, va acheter le terrain, tu mets sur le nom de l'enfant. Tu gardes ça quelque part. C'est pas tout qu'on partage. Il y a des hommes qui te quittent, même tes enfants, ils oublient tes enfants. Vous allez souhaiter que vous, vous, vous soyez tombé sur ma vidéo depuis longtemps. Que ouais, la femme c'était où dans ma vie depuis? Tu es derrière lui maintenant, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes enfants. Il te fuit. Parce que l'homme quand il aime, il aime tous ses enfants, il aime, il aime tous. Même s'il a fait des enfants avec cinq femmes, il va aimer tous ses enfants, que même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en viennent des enfants Si c'est que sa dernière femme-là, c'est elle qui a le plus de pouvoir maintenant, et que tes enfants sont en âge d'aller à l'université, il va mettre la priorité sur les enfants de la femme-là, parce qu'ils doivent aller à la, à la, à la, à la maternelle, non N'est-ce pas Il faut qu'on les mette dans la maternelle du Russian College, 2 millions l'année. Toi, il faut 4 millions pour que tes enfants partent en Europe. Si tu avais mis une petite cartouche de terrain quelque part, tu as acheté le terrain là il y a là, 15 ans, tu as acheté ça à 500 000. Aujourd'hui, ça vaut 15 millions. Tu vas porter, tu vends même la moitié du terrain là, tu prends 7 millions dans ta main. Tu fais les papiers de tes enfants. Nous sommes séparés, tu es allé en bain, les enfants sont ici, ils souffrent. Tu te démerde, tu vends un terrains, tu fais les papiers de l'enfant, il vient en Europe, tu donnes les papiers à l'enfant. Fais pas que ton enfant souffre. Il y a les souffrances qu'on a souffert, que nos enfants doivent plus souffrir. Tu laves ton enfant. Faites le lavage de vos enfants. Sa procédure qui est bloquée à l'ambassade depuis deux ans là, ça passe. L'enfant là vient abattu, dans ses papiers, il prend sa nationalité. Tu le mets dans une grande université là-bas. Vous n'aimez pas la sagesse. La Bible dit qu'on vous a donné la sagesse, vous avez fusé et rejeté la sagesse. La sagesse crie dans la rue venez, venez, simpleton, venez. Oh, on va s'enjailler. Hey, J'ai rencontré un gars. Hey, hey, hey. Je ne réfléchis pas. Tu dois avoir de la substance. Qu'on ne puisse pas te saigner. Tu as 15 qu terrains que tu as acheté? Tu montres 3 terrains. <rire> Je parle de mes choses et je souvent seul. Ouais Seigneur. Bon, je vais vous laisser. Hein. Il ne sait pas qui parmi vous tirait les paroles qui sont sorties de ma bouche là. Je n'avais même pas prévu de dire ça. Je sais qu'il y a une femme qui a besoin de sagesse quelque part. Tu as besoin de sagesse. J'espère que c'est entré dans tes os. J'espère qu'on ne t'y prendra plus. On va vite attraper de la même façon. Parce que le truc, c'est que Malheureusement, le mariage tourne souvent à un truc que... Quand tu vois l'autre s'amuser sans toi, ça te fait mal, ça t'énerve. Et quand toi-même tu t'amuses, l'autre sait que tu t'amuses sans lui, ça l'énerve. Maintenant, chacun dans le foyer a ses choses qu'il aime d'abord à la base. Peut-être que lui, ce qui lui plaît, c'est aller boire la bière avec ses amis. Ça lui plaît. Peut-être de temps en temps avoir une petite copine dehors un peu là, un mois de relation après, il arrête. Ça lui plaît. Ah, tu as des choses que tu aimes. Tu montes, tu descends. Il ne faut pas que le mariage soit la prison, le genre que oh, depuis que je me suis marié, j'ai arrêté tout ce que j'aimais faire. Tu, enfin, tu viens, alors pourquoi? Il faut mettre des choses de telle façon que s'il a comprimé certaines choses pour te faire plaisir, à un moment, ça va exploser, que pouf, tu vas ça m'a te rendu compte qu'il est parti, je ne sais pas trop faire quoi. Que ça ne te choque pas trop. Disais, digère, digère. Et toi, me fais toi plaisir. Dis pas que oh, je me privais pour toi. Je me, je me, oh, je oh colo. Tu manges, tu manges. Tu as un peu d'argent, tu vas acheter une nouvelle voiture pour te faire plaisir. Achète ta voiture. Buy your car. Buy your car. L'autre là, elle dit « Buy your car !»« conduite ta voiture, et qu'il est, La prochaine voiture là, c'est la Cayenne. « Buy your car mm !» Eh, -hmm. hum. Seigneur, pardon, laissez-moi comme ça. Là. Et tout ce qu'elle a choisi, hein. Il suffit que tu désires quelque chose. Je suis sûre que la semaine-là, tu vas trouver un moyen. Un moyen pour avoir la chose-là. Il suffit que tu penses à un pays. On va te donner un visa pour le pays-là. Je vais aller m'installer euh, aux États-Unis. Dans la semaine là, quelqu'un arrive comme ça dans le bus ou bien je sais pas trop. On a au feu. Euh, ah tiens madame, oui j'étais aux États-Unis, oui on s'est installé là-bas mon mari et moi. Oui c'est la procédure était facile hein. Ah, mais vous avez fait comment Ah mais tiens regarde tu vas sur le site ici. Ils ont une convention qu'ils ont passée avec les pays du Commonwealth. Voilà regarde, tu fais ta procédure c'est simple hein. J'en parlais avec mon mari, euh, mon ex-mari ça fait, ça fait même pas 10 jours. On oh, cherche un moyen pour immigrer là-bas. Mais voilà ça là-bas, voilà ça pas la procédure. Écoutez, vous êtes connecté à Dieu. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose en pas. Comme je vous parle maintenant là, visualisez une voiture. Voyez une voiture que vous voulez. Voyez l'année de la voiture là. Voyez vous voyez conduire la voiture là. Oh my God. Mais les, les, les nouvelles voitures sont confortables à conduire, vraiment. Quand tu sors des voitures qui font coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, Quand tu commences à acheter des voitures, 2000... 2015, 2016, là. Ça a le goût. 2020, alors, hein Jesus is Lord. Hum. Mamma mia. Pardon, voyez-vous, voyez-vous. Sentez le cul de la voiture, là. J'ai une voiture que j'aime beaucoup, la F-Pace. F-Pace. chi. J'ai travaillé chez Jaguar, ça fait euh, 4 ans. La voiture -là avait quelque chose. Ça avait quelque... ça avait quelque chose. Le cuir de la voiture, la sentait particulièrement bon. Quand vous avez vu la voiture aujourd'hui, je vous assure, dans un maximum deux semaines ce que tu vois, il y a juste ce que seulement que tu ne connais pas le réseau de quelqu'un qui va t'introduire à la chose. Rien n'est difficile ici de Rien n'est difficile. Même les papiers que tu cherches là. Il y a quelqu'un qui a le réseau de ça. Tout c'est l'énergie. Maintenant ne te bloque pas en disant, ah, hmm, maman, ici en France, est-ce que tu as vu quelqu'un qui a la voiture? un noir qui conduit la voiture 2021 ou 2022. Hum, maman, la Mercedes en plus. non tu te bloques déjà toi-même. Tu te bloques déjà toi-même. Même au Cameroun, est-ce que vous savez qu'au Cameroun, c'est plus facile d'avoir le crédit à la banque qu'en Europe. Dieu va te connecter à quelqu'un, il va te dire que va dans la banque là, la petite banque là. Tu vois la petite petite coopérative là, oui, va là-bas ouvrir ton compte. La microfinance là, va là-bas. Tu gères le compte six mois, un an. On voit comment chaque mois tu as constamment un, 2 millions qui tournent. 1, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Fais tes 2-3 terrains là, non. En attendant, pendant ce temps tu achètes les terrains. Va taper les titres fonciers sur la table là. Prends le premier petit crédit, tu rembourses. Deuxième, tu rembourses. Tombe sur un papa un jour. Je, il, euh, euh. Le papa me dit Ouais, ma chérie. Que si tu veux, tu veux que dans quelle banque Je vais t'avaliser, ma chérie. Ma fille, je vais t'avaliser. Que ma fille, tu te bats trop, je te vois comme tu vois. La... Après mon direct, il y a certains parmi vous que vous devez partir ouvrir vos comptes par la foi. Allez ouvrir les comptes bancaires par la foi. Ne mettez plus l'argent dans Orange Money. Fais circuler l'argent dans ton compte bancaire. Ça, c'est des choses que je vais parler avec vous pendant les formations. Parce que euh, dimanche, c'est demain, oui. Demain, c'est le, le 15. Le 15, c'est quand On est le 12. Le 15, c'est peut-être mardi, je ne sais pas. Mardi. La formation pour les gens qui veulent les entrepreneurs, là. Donc, on va faire les écoles d'entrepreneuriat. Vous devez arrêter de détester les banques. Ce seront vos bons alliés. Tu gères bien ton compte dans la banque, que ce soit le visa que tu veux demander demain. Et vos entreprises doivent être enregistrées. Vous payez vos impôts, vous payez tout. On est à César, c'est qui à César? Tu as toute ta paperasse. Tout. Tu veux le visa pour aller n'importe où. Même pour aller au ciel, on va te donner le visa. Prends ma chérie. Visa business s'il vous plaît. Visa affaires. Arrêtez de penser petit. Dans l'école que je fais, là, je, veux, je veux que vous commencez à penser grand. Et certaines choses, ce sont des... Vous manquez seulement d'informations. Tu peux être là depuis, tu cherches l'argent pour faire le business, tu cherches, tu cherches. Et suffit tu tombes sur une personne qui connaît. Il y a le système des tontines aussi. Ne partez pas les tontines de, de, de 10 000 À l'entrée des tontines, vous payez moins au moins 500 000 le mois. 500 000 1 million, là. C'est que tu portes la tontine, même 20 millions comme ça, ça tu, pas, tu déposes quelque part. Tu peux déposer 20 000 à la banque pour qu'on te donne même 100 millions. 150 ou 200 millions, sortez des petits, petits trucs là. Sortez des petits, petits trucs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, libérez la ligne. Et ce qui vont les abonnés que vous allez quitter sur ma page, quittez, quittez. On vous parle des kits de 25 50,000, 50 000. Comme pleurer l'argent. Vous savez que c'est la seule page où je vous insulte. Je parle après, vous insulte encore bien. Vous voulez penser petit? On t'écrit que tu me dois 50 euros, tu me dois 500 1000 francs. Pensez grand, s'il vous plaît. Pensez grand, pensez grand. Si tu as un business que tu as fait à 200 millions, tu sais combien ça peut te rapporter par jour? Ça ne sera pas 500 millions de revenu quotidien, hein? Jamais. Jamais. Tu, tu prends un de 200 millions, tu construis un petit immeuble. Juste un petit truc, tu fais des meublés. Oh, l'argent, l'argent. L'argent est facile à faire. Tu te mets pour objectif que je rembourse les 200 millions, c'est en 6 mois. 6 mois, je rembourse votre argent. Et des objectifs qui vous secouent la tête. C'est en 6 mois tu as pu faire le chiffre d'affaires de 200 millions. Et c'est possible. Ça veut dire que les 6 autres mois, tu as 200 millions que tu mets dans ta poche. Avec les 200 millions, là encore, tu peux construire un autre. Moi, j'ai des pensées des grandes ambitions. Je ne suis pas dans les petits, petits trucs. Ne vois pas parce qu'il m'a souhaité si chaque jour je vous parle. Je n'ai pas encore comment à parler. d'argent avec vous. Il y a les maisons que vous louez, que vous devez acheter la maison là. On a dit que c'est 300 millions, tu dis ok, donne moi un an, je te paie ta maison là. Pas vos mortgages, vous partez prendre les crédits en, en Europe là-bas, vous payez la maison en 30 ans. 30 ans, 25 ans, vous êtes dans la prison, vous êtes dans la prison. Tu dois remettre même 10 millions de crédits par mois. Tu payes 15 000 euros, tu rembourses 15 000 euros à la banque chaque mois. Par les trucs de 500 euros. 500 euros c'est quoi? You have to think fast. Les choisir, vous devez penser vite. On est dans l'ère de la multiplication exponentielle monétaire. C'est-à-dire tu peux prendre 100 euros, ça devient 100 000 euros en 6 mois. Je vous ai dit, tout c'est l'énergie. Il y a des gens qui doivent quitter à côté de vous. Je le dis, je le dis, je le redis, je le dis encore. Marie, ticone, femme, ça, décède, ticône, ils doivent quitter. Et tout ce que tu penses, tu peux le faire. Tout ce qui entre dans ta tête. Donc, comme je parle là, il y en a qui reçoivent mes idées, ça va aller fleurir dans vous. Tout ce que tu peux déjà penser, dès que c'est tombé dans la tête là, tu peux faire. On vous a limité à 2000 euros le mois. 2000 euros. Il y a des gens au pays qui te dépensent 2000 euros en deux heures de temps. Tu vas aller à 25 jours de travail pour avoir 2500 euros. gars. tu dois revoir certaines choses. On t'a conditionné. On t'a conditionné. Mm -hmm. J'ai déjà. Écoutez, les gens qui me payent le plus la dîme sans compliquer. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que quand ils m'écoutent, ils savent que ce que je dis là, ils savent et ils mettent en pratique. Tu vas voir quelqu'un va venir avec la dîme de 50 000. Commencer à vouloir te faire le chantage. Écoute mes enseignements, va mettre en pratique. Tu n'as pas besoin de me parler. Tu vas voir que tu payes. Tu, tu avais pour. Chaque mois, tu donnais d'abord 50 000 parce que ton vie était 500 000. Et dans chaque semaine, tu payes 50 000 de 10 000. Après, ça vient maintenant chaque jour. Il y a l'énergie qui a augmenté. Something has shifted in your energy. Bon, je vous ai assez laissé entrer dans mes pensées aujourd'hui. Je pense que ce sera tout. La main de Dieu est sur vous, sur vous, sur vous. Personne ne peut vous arrêter. Parmi vous, vous êtes, vous êtes réveillé à 5h pour aller travailler, non? N'est-ce pas? Je suis au bord de la piscine depuis le matin. Il va encore tourner un peu ici-là. Moi, vous parlez, vous avez, vous avez dit, ah, je vais faire comment? Si il ne fait pas comme ça, je vais faire comment? Non, il ne faut pas que les, les, les jalousies viennent me déranger. Je dois vous laisser. Bye bye. Bon, les formations, la formation, là j'ai les places limitées. Il hein. euh, y a certains qui vont payer 100 000 le mois il y en a qui vont payer 50 000 le mois. Je ne veux pas prendre trop de personnes. Et surtout, je ne veux pas les 17 qui je ne veux pas les clients qui comptent. Voilà. Je préfère que tu sois déjà ton business qui tourne, ou bien que tu sois en train de lancer ton business. Mm -hmm. Tu es salarié, ne viens pas dans ma formation, pardon. Et tu pas d'entrepreneuriat, d'investissement, euh, comment économiser, comment tu, tu, tu vas commencer à être perdu. Tu vas mettre de la peur, je ne veux pas ça. Je veux que l'énergie dans le groupe soit vraiment... Quand quelqu'un me dit que je vais mon assistante va te contacter. Ma secrétaire va te contacter. C'est ça qu'elle veut. Tu es encore là, tu stresses, tu as peur de 50 000, tu as peur. 100 000, tu as peur. Tu n'es pas encore prêt à recevoir l'argent. You not ready. You not ready yet. Bonne journée à vous.